La manette vous ouvre ses archives. Tise en interview par la fédération Hierro. Nous sommes donc à Point chaud disquaire indépendant à Limoges, et donc je vais laisser ce responsable se présenter. Eh bien, je m'appelle Bruno Barvier, je suis associé avec euh, Didier Debézo et nous avons euh, créé Point chaud il y a maintenant 33 ans. 33 ans. C'est sur quelle idée, sur quelle envie on monte un disquaire comme ça, de manière assez indépendante. Mais au départ, c'était euh, franchement la, la fleur aux dents. On était jeunes, on aimait la musique et on savait pas du tout, du tout où on allait. Quoi. On est, est parti complètement à l'aventure. Est-ce que ça a toujours été ici, point chaud Est-ce que ça a été toujours dans les, enfin voilà, sur la même organisation alors on a commencé avec une toute petite structure, un tout petit magasin qui se trouvait à avenue de Lattre, c'est donc l'avenue qui se trouve après le, après le Pont Neuf et qui monte vers l'usine Le Grand et puis on est venu en centre-ville en 1988. Une idée dont tu dis il y a cette espèce de, de passion mais mine de rien il faut quand même quelque chose qui tient, euh, tous ces disquaires euh, et le disquaire que vous êtes c'est une entreprise donc il y a aussi euh, les contraintes liées à une entreprise. Ben, au début on, on travaillait mon associé et moi parallèlement euh, en en discothèque, on était DJ, donc ça nous aidait à vivre euh, et lorsque nous sommes montés en centre-ville bien évidemment, bon ben là on a changé d'échelle et on l'entreprise vivait par elle-même et puis on a pu on a pu également euh, euh, faire de faire des embauches. Tu dis vous étiez DJ donc utilisateur de musique, euh, quel constat amène à ouvrir le disquaire c'est quoi c'est que vous trouviez pas tout ce que vous vouliez à l'image Ah non non non, pas du tout, on était parti vraiment sur euh, sur l'idée d'être dans la musique, de, de et d'essayer d'en vivre quoi. Euh, voilà et puis euh, puis voilà un, un bon exemple par exemple euh, c'est euh, les différents rayons, nous on était parti, on était Très axé sur la pop, la variété internationale, etc. Et on a tout de suite très rapidement vu que la musique c'était pas que ça, que le jazz ça existait, la musique classique, euh, etc. Et effectivement, quand on est passé à une autre échelle, euh, on, on s'est intéressé euh, à tous ces styles de musique et, et on a essayé d'être un peu pointu sur chaque genre. Une diversité des styles représentés, des genres, etc., avec des disques un peu pointus, comme tu le dis, c'est-à-dire un peu rares, qu'on ne voit pas forcément en devant de rayon partout. Ça veut dire à peu près combien de références de disques à un magasin comme Point Show aujourd'hui On n'a pas chiffré, mais la moyenne a toujours été euh, 10 000, je pense, en, en nombre de références, c'est à peu près. Dibile, oui. présente sur le magasin. Oui oui tout à fait oui. Et parce qu'après euh, il semble aussi que en tant que disquaire spécialisé vous ayez accès à des catalogues euh, que n'ont pas forcément accès d'ailleurs certaines plus grandes distributions de disques, euh, à savoir peut-être des distributeurs étrangers faire des imports etc. Oui oui bien sûr ça fait partie du boulot de disquaire. Euh, bah, euh... En tant que spécialiste, on se doit de, de, de fouiller partout et de répondre à, à une, non seulement donner des conseils aux clients si nous les, si nous le demandent, dans la mesure de notre de notre compétence bien évidemment qu'on qu qu essaye de travailler et bien sûr il faut il faut euh, il faut aller fouiller un disque euh, sur un label indépendant en Australie euh, que sais-je bon c'est c'est vrai que c'est vrai que ça forcément la, la, la grande distribution entre guillemets ne peut pas forcément se permettre de le faire ou n'a pas envie de le faire. Et l'arrivée un petit peu d'énormes de, de, magasins comme ça, l'arrivée notamment ici à Limoges de la FNAC, est-ce que euh, ça, ça a été une première euh, crainte Est-ce que vraiment ça a enlevé des gens Ou finalement, vous avez toujours vos clients qui sont à la recherche du conseil, etc., qui ne trouvent pas ailleurs Alors, les grandes enseignes, c'est un grand débat. Euh, la FNAC était une enseigne absolument formidable il y a 30 ans. Et au fil, de, au fil du, du, du rachat de l'enseigne, bon, c'est devenu euh, une grande surface, c'est un petit peu ce qu'étaient euh, certains rayons de grands magasins il y a 30 ans. Euh, donc on n'est pas concurrencé sur vraiment le pointu et le spécialiste là-dessus, enfin on ne l'est plus, parce que bon, c'est plus leur cheval de bataille, euh, voilà. Et puis bon, il faut quand même parler un petit peu de la crise du disque, je crois que c'est quand même ce qu'il y a... Euh euh, qui... Ça, ça a fait plus mal que l'implantation de, de grandes enseignes ah Oui, oui d'autant plus que la, je crois que la FNAC, si j'ai bonne mémoire, ça doit faire pas loin de 6 ans, il me semble, sur Limoges. Et donc, elle est, elle est venue, la crise du disque était déjà démarrée. Donc, euh, le marché mondial, c'est moins 75% de 2002 à 2009, ce qui est abyssal. Voilà, c'est-à-dire qu'en 2009, euh, vous faites un quart du chiffre d'affaires que vous faisiez 8 ans auparavant. Euh, voilà, c'est pas du moins 10%, on est vraiment sur des chiffres absolument colossaux. Et donc là où le bas blesse, c'est au niveau du volume, puisque plus euh, le volume baisse, plus également les marges baissent, parce que les, les majors ont enfin compris euh, qu'il fallait faire un effort au niveau du prix, il était temps après s'être rempli les poches. Donc, les marges baissant, euh, concomitamment à la baisse des volumes, évidemment, c'est là où ça commence à coincer sévère. Quoi. Tu parles d'une première stratégie qu'ont utilisée justement les majors pour pallier à ça, c'est-à-dire baisser leurs marges. Bon, ils devaient pouvoir se le permettre, sûrement. C'est sûrement que les marges ont été énormes pendant pendant un moment. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies comme ça qu'on qu peut ressentir ou face à la crise du disque, il eh ben, y en a qui vont développer des, des bonus sur les disques que les gens ne trouveraient pas par ailleurs ou d'un ou effort sur l'objet tout à fait, ça ça a été fait, pas suffisamment, parce que ça peut, ça peut, ça peut encore s'améliorer, c'est très perf perfectible. Euh, je, bon, c'est vrai, quand on voit arriver une espèce de, de, de, de, de Digipack qui n'en est pas un qui ressemble à un CD single avec même pas un livret, euh, bon euh, voilà, c'est vraiment le, le foutage de gueule. Donc euh, on est, nous les premiers à, à, à ne pas supporter euh, ce genre de ce genre de produit. Tout a été fait en la matière, euh, simplement, bon, mécaniquement parlant, il y a des gens qui euh, ont pris l'habitude de télécharger, et euh, là, au euh, niveau du volume, c'est euh, très important. Donc on est vraiment là-dessus, tu parles de télécharger, je suppose que tu parles de télécharger pas forcément légalement, parce qu'on on a remarqué au niveau du marché, tu as pu citer les chiffres pour le disque, mais que le, la vente de MP3 n'a pas du tout compensé, ou la vente de fichiers informatiques en tout cas, par internet musicaux, n'a pas du tout compensé la la perte du disque. Loin s'en faut absolument, le téléchargement dit légal effectivement est loin d'avoir compensé euh, le, le, le, la, la baisse énorme qu'a subi euh, la vente, enfin euh, le marché mondial. Petite pause musicale avant la deuxième partie de cette interview, on écoute I Am A Band. Lost my job See the don't be I wanna go in downtown See the head of a woman I wanna go in downtown See the head of a woman She lost her soul, since she don't believe in God. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. she lost her soul, since she don't believe in God. Deuxième partie de cette interview de Bruno de Poinchot. On parle d'Internet pour le téléchargement, mais il y a aussi de la vente de disques physiques sur Internet. Est-ce que ça, euh, l'augmentation des achats par Internet, on sait que les Français consomment de plus en plus par Internet, est-ce que ça se ressent aussi au niveau des ventes de disques oui, oui, naturellement. naturellement. Le, le, le, C'est vrai que le livret à domicile et le « je commande chez moi » dimanche à 11h du soir, euh, voilà, ça, effectivement, ça, ça, ça a contribué, à, à ça, ça, ça représente une part non négligeable effectivement, de, du, du marché global. Ouais. Je suppose quand vous avez commencé euh, il y a 33 ans donc, euh, le support euh, de prédilection c'était le, le disque vinyle. Absolument. Est-ce qu'il y a eu des critiques ou des craintes en tout cas quand le CD est arrivé Non, parce que tout le monde a vu ça comme une révolution. Euh, la... Le premier CD, je crois que c'était 83, euh, et très rapidement, l'espace de 2-3 ans, ça a euh, vampirisé la vente du vinyle, euh, et la cassette audio a commencé à devenir un petit peu marginale aussi, donc ça a été très très vite, très très vite. Parce que vous étiez aussi des amoureux de l'objet, comme tu as pu le citer tout à l'heure, il y a des objets qui sont beaux, qui sont bien faits, avec des groupes qui font des efforts, euh, le vinyle était considéré comme un objet un petit peu plus prestigieux que le CD qui était plus petit, euh, etc., Ou l'image euh, était moins grande. Non, je pense que c'est maintenant qu'on se rend compte que le vinyle est, presti est prestigieux, mais à l'époque, euh, personne ne s'en rendait compte. L'objet le, le, le, le, prestigieux, c'était cette fameuse euh, rondelle euh, recouverte de, de, de Millard. J'en veux pour preuve une interview d'ailleurs de Serge Gainsbourg, Puisque on célèbre l'anniversaire de sa disparition, euh, qu'il avait donné dans un journal télévisé, je crois que c'était à Patrick Poivre d'Arvor, et euh, il était absolument subjugué par euh, la la beauté froide de ce, de ce CD. Je ne je, je sais pas si maintenant, s'il était encore là, avec le recul, il penserait la même chose. Parce qu'on voit réapparaître quand même dans pas mal de disquaires, de, finalement, des, des rayons euh, vinyle Est-ce que c'est dû euh, à ce... Bah, peut-être qu'il y a plus de production de vinyle qu'il y en a eu euh, à une époque, quand elle a été abandonnée, ou peut-être qu'il y a euh, une clientèle qui est intéressée par ça. Est-ce que c'est le cas aussi à chaud où on multiplie les références en vinyles alors mon analyse sur le, le, le, le petit regain qu'il y a sur le vinyle est la suivante, euh, elle vaut ce qu'elle vaut, euh, je pense que c'est dû à une génération qui euh, n'a quasiment pas connu le CD, qui a eu de la musique téléchargée, euh, soit sur euh, iPod, ou est-ce que je sais, enfin en tout cas en format MP3, qui est quand même un format qui, musicalement, est assez pauvre, il faut bien le reconnaître, et qui, un beau jour, a trouvé dans les greniers des parents, voire des grands-parents d'ailleurs, euh, ces fameux euh, disques vinyles, avec tout ce que ça suppose, de, de, de, comme, comme, comme toucher, comme approche, comme sensualité, comme... Euh, là, on parle de l'objet, euh, véritablement, et puis, euh, qui un beau jour s'est aperçu que euh, le son analogique euh, était quand même d'une euh, autre euh, trempe que le, le son numérique. Voilà. Donc, euh, alors, bon, on ne sait pas pour l'instant si, si ça va être pérenne, c'est-à-dire si, si vraiment on se dirige vers euh, une réimplantation euh, du vinyle, mais en tout cas, les gens qui ont une tantillée d'oreilles, il faut bien le dire, et puis qui, qui sont, euh, on appelait ça les audiophiles, il est bien évident que le vinyle apporte une, quelque chose d'extraordinaire que n'apporte pas le CD. Et donc maintenant, même à l'échelle d'un magasin comme Point Show, on sent cet engouement pour le vinyle, c'est-à-dire qu'il y a plus de références qui partent qu'il y a 5 ou 6 ans Ah oui, de toute façon, il y a 5 ou 6 ans, il n'y avait pas de vinyle, donc euh, le phénomène est relativement récent, euh, et c'est vrai que que ce soit les majors, les petits labels par indépendants, tout le monde fait des efforts soit d'édition de nouveautés, soit de réédition de classiques. Et euh, on a nous également à notre niveau développé un rayon euh, de belles occasions euh, pour le vinyle et, et ça marche plutôt pas mal. Quel rôle peut jouer un disquaire comme point chaud pour euh, une scène locale Je sais qu'ici on peut trouver et écouter des productions euh, locales. Bon C'est des groupes qui spontanément sont, sont venus oui, oui, les gens se présentent, euh, voilà, est-ce que vous pouvez vendre notre disque Oui, avec plaisir, euh, combien vous nous prenez Ben, zéro, alors, euh, voilà, euh, oui, je, je pense que c'est un relais indispensable. Ça. Alors, ils ont, ils ont Internet, évidemment, parce que pour, pour vendre euh, un produit à Marseille, c'est plus pratique, mais je pense que pour être représenté localement, ça reste encore sympa, quoi. Est-ce que c'est euh, vrai aussi, comparé à des euh, plus grandes chaînes de, de, de vente de produits culturels, que les gens passent plus de temps finalement euh, ici, dans un petit disquaire, vont écouter de la musique avant de l'acheter, vont demander conseil, discuter, rester, traîner une heure ou deux Est-ce que c'est vrai ici Alors ça n'était pas forcément, mais ça l'est devenu justement euh, concomitamment euh, à, avec le, le, le, le, le, le regain, le renouveau qui s'est passé sur le vinyle, parce qu'on s'aperçoit, le vinyle non seulement euh, apporte une curiosité, euh, mais crée du lien. Ça crée du lien parce qu'on on se remet à discuter mu musique avec les gens. Et voilà, ça je l'ai euh, nettement remarqué. Alors je ne sais pas si c'est euh, exclusivement dû au phénomène vinyle mais en tout cas.. Euh, euh, on, on a bien noté la différence. Après, euh, bon, vous avez des gens qui, qui, qui, qui aiment euh, traîner, parler, d'autres qui, qui, qui veulent se débrouiller eux-mêmes. Et, et voilà. Mais le vinyle a, a réellement amené du lien. Et avec la chute des ventes de CD, notamment, comme tu as pu le citer, hein, qui est vertigineuse, euh, comment on peut se projeter un petit peu dans l'avenir quand on est disqueur euh, indépendant On ne se projette pas parce que euh, on n'a absolument pas de vision euh, non seulement à moyen terme, mais même à court terme. On ne sait pas comment ça va évoluer. Euh, et le, le, le, la baisse a été enrayée fin 2009, et puis finalement, après, elle est repartie en, en, en 2010. Donc, on n'a pas de vision vraiment euh, sur ce qui va se passer réellement. Est-ce que le vinyle va être pérennisé Est-ce que... Euh, voilà. Franchement, on, on, voilà, on, on continue parce qu'on aime ça, mais bon, c'est vrai que, financièrement parlant, je crois que c'est très difficile pour tout le monde. Et on a malheureusement, malheureusement, beaucoup de confrères euh, historiques euh, en France qui, euh, qui ont disparu et qui disparaissent encore maintenant. Et justement ces confrères que vous pouvez côtoyer, euh, ou même d'ailleurs tout le milieu des, des, des disquaires, est-ce qu'il euh, y a eu cette question de se dire, bon, si le format de prédilection il est numérique, est-ce que nous on a euh, la moyen euh, de distribuer du numérique dans nos magasins on y avait pensé à un moment donné, effectivement, ça a été euh, à l'étude. Les Majors avaient étudié effectivement des bornes de téléchargement, mais ils ont abandonné très vite, euh, voilà. Pour une raison simple, c'est que c'était, euh, sauf qui peut, quand euh, la, la, la baisse a commencé à être vertigineuse, euh, les Majors se sont séparés de beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup de licenciements, et, et euh, ils ne se sont pas forcément <rire> séparés des bonnes personnes, ils, séparés, ils se sont séparés des personnes qui, sûrement, devaient leur coûter le plus cher, et dont les gens qui, qui, qui, qui étaient sur ce système et, et voilà. Donc chez, chez, chez les majors en ce moment, c'est euh, un, euh, un peu les navires fantômes et on a beaucoup de mal à, à avoir une, une vue, on va dire, non, non brumeuse. Et est-ce que certains disquaires se sont tournés vers l'internet aussi à se dire bah, si les gens ils veulent commander de chez eux le dimanche à 11h, est-ce qu'il ne faut, faut pas que je vende mes références euh sur le web, est-ce que ça a été la stratégie qu'on a pu voir chez certains C'est une solution, certains l'ont fait, c'est… Euh... après voilà, s'il faut travailler sans stock, euh, c'est euh, pas le même métier quoi, c'est pas le même métier, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont tenté l'aventure, avec plus ou moins de bonheur, il faut bien le dire, mais euh... bon, à mon avis, euh, Internet… Ça reste à mon avis la gestion de l'exception, c'est-à-dire que bon, si, si, si je cherche un, un disque euh, et que je le trouve au fin fond de l'Arizona, euh, bon, voilà, ça je crois que c'est bien. Mais j'ai encore jamais vu un, un vendeur de disques qui propose euh, que des raretés ou, ou, ou qui est multiproduit. Voilà. Uniquement les gens qui sont sur des niches, à mon avis, euh, s'en sortent. En parallèle du disque, on sait qu'à Point chaud par exemple, on peut retrouver les places de concert, les gens le savent. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui sont proposées en dehors des disques en dehors des disques, on fait les DVD musicaux, effectivement euh, les places de concert que nous vendons sans commission, je le précise. C'est toujours sympa d'avoir un petit 2 euros supplémentaire pour se payer une bière. Euh, et puis voilà, euh, rayon vinyle occasion, euh, voilà, et puis quelques petits, euh, quelques petits goodies qui pour l'instant sont limités à des petits instruments sympas. Euh, et puis voilà. Merci pour toutes ces réponses, et puis euh, bah, longue vie à point chaud, espérant qu'il y ait encore plein de disquaires indépendants qui arrivent malgré tout euh, à continuer leur activité. Au revoir Jérémy.